Salut à toi et bienvenue. On se retrouve sur la chaîne Pro Learning. Je m'appelle Victor et je suis en école d'ingénieur. Bonjour à tous. Euh, je suis Alexandre également de la chaîne Pro Learning. Donc je suis en école d'ingénieur avec Victor et je suis aussi en double diplôme avec euh, une école de commerce. Euh, donc du coup on va vous commencer par vous présenter le concept de la chaîne. Elle va être constituée d'une série de vidéos autour d'abord du thème de PowerPoint parce qu'on a remarqué que depuis le, le collège on est amené à faire beaucoup de présentations et on est tous relativement nuls. Donc euh, voilà, et on s'est toujours démarqué euh, de par la, la qualité de nos présentations, notamment là en post-bac, où on est amené à faire énormément de présentations au quotidien. Donc du coup, on va essayer de mettre un petit peu euh, les choses en scène pour que ce soit plus ludique euh, à regarder. Et donc, on va essayer de lancer donc, une série de vidéos assez courtes, donc commençant par reprendre les bases de PowerPoint, avec une difficulté croissante, donc pour être amené à faire des, vraiment des tr présentations très professionnelles, et qui permettent de vraiment marquer les esprits. C'est parti Alors euh, Alexandre, moi je me suis toujours demandé euh, comment faire une bonne présentation en fait, de quel outil j'avais besoin euh, alors pour faire de bonnes présentations, moi je te conseille d'utiliser PowerPoint, c'est ce qui est utilisé euh, par la majorité des personnes. Donc pour la télécharger, tu pourras retrouver soit un lien euh, qu'on va te mettre dans la description, soit sinon euh, tu l'as peut-être déjà d'office sur ton ordinateur. Donc maintenant je vais te, je vais te parler en fait quel est l'intérêt et vraiment à quoi sert PowerPoint. Donc en fait l'importance de PowerPoint, alors tout d'abord déjà c'est un support de présentation qui sert vraiment à tout le monde. Il est indispensable tu ne verras aucune présentation euh, dépourvue de slides et de supports informatiques. Ensuite, le PowerPoint il va vraiment servir à défendre une idée. Donc tu dois vraiment t'appuyer dessus et l'utiliser en tant que tel. Et ensuite, bien sûr, il faut que tu arrives à convaincre ton auditoire. Donc pour ça, il va falloir que ce que tu dises soit pertinent. Et euh, c'est pas trop dur à utiliser. Euh, bah alors non, du coup, c'est pas très difficile. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va commencer par un petit tutoriel, donc vraiment où on va reprendre les bases de PowerPoint. Alors Alexandre, là je viens de télécharger euh, PowerPoint, j'arrive sur cet écran. Euh, comment, comment tu me conseilles de commencer euh, pour, euh, pour faire ma, ma première diapositive Ok, alors une fois que tu es arrivé ici, donc c'est la diapositive euh, par défaut que PowerPoint va te lancer. Donc euh, il propose d'ajouter un titre et un sous-titre. Donc en fait ce que tu peux gérer ici, c'est donc le, le format de la diapositive. Donc ici en fait on va voir que tu peux ajouter différents types de diapositives, donc un titre, un titre avec du contenu, un titre seul, avec une légende. Voilà, il y a vraiment beaucoup de types différents de diapositives. Et si je veux ajouter du contenu, euh, mettre un titre, du texte, je fais comment Alors par exemple là, si tu veux mettre un titre, donc on va par exemple écrire ton premier titre. Voilà, tu mets ton titre ici, ça va se mettre ici. Après tu peux choisir de le déplacer, ça tu peux le gérer un peu comme tu veux. Tu peux aussi mettre un sous-titre. Donc si tu veux par exemple créer une deuxième diapositive ici, donc tu peux mettre un, ti un deuxième titre. Et donc ajouter ton contenu sur, la, sur le reste de la diapo. Ok, si je veux faire autre chose que des titres, euh, ou même modifier la couleur, euh, comment je fais Ok, alors si par exemple tu veux modifier la couleur, donc tu prends juste ici, là tu peux modifier la couleur de ton texte. Ensuite ici, tu peux ajouter enfin tu peux augmenter plutôt la taille de ta police, la réduire, la mettre en gras, en italique, bon voilà. Toutes les fonctionnalités ici, on peut les découvrir assez rapidement tout seul. Tu peux choisir de le centrer, ce qui se fait généralement pour un titre. Et du coup, voilà, là c'est vraiment les fonctionnalités de base concernant la police. Et euh, du coup, si, si j'ai envie de, de faire des trucs un peu cool et d'organiser mon, mon diapo, je fais comment Ok, alors pour organiser, en fait, pour surtout organiser tes, les idées que tu veux présenter, moi je te conseille d'utiliser les puces. Donc c'est ce qui fait généralement dans toutes les présentations AC et pro. Donc en fait, on n'écrit pas de texte sur une diapositive PowerPoint. Donc tu vas utiliser les puces. Donc là, elles se mettent automatiquement dans le cadre de cette diapositive. Et donc tu vas écrire ta première idée par exemple. Donc première idée. Voilà. Si après tu veux écrire une deuxième idée, pareil, deuxième idée, et ainsi de suite. Donc voilà, ça va te décrire sous forme de puce. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à organiser tes idées. Et maintenant, euh, si j'ai envie de, de, de créer une sorte de, de template, un thème, euh, comment je fais Ok, alors maintenant, on va aborder donc la gestion du, du thème et des couleurs. Donc en fait, tu cliques ici donc sur création. Sur création, ici à gauche, en fait, tu vas trouver donc des thèmes préfaits. Donc c'est PowerPoint qui le propose. Donc voilà, tu en as vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment beaucoup. alors tu peux par exemple utiliser, bon, là le par défaut il va être blanc, tu peux aussi par exemple le mettre en noir. Euh, après voilà, ça dépend vraiment du, du thème de ta présentation, mais tu peux utiliser toute forme de, de thème préfet qui va s'appliquer à toutes les diapos ou à celles que tu as sélectionnées. Tu peux aussi également, et alors ça, ça peut, ça peut aussi te dépanner, juste mettre en forme l'arrière-plan. Donc ici en fait, tu vas remplir juste le fond. Donc tu peux par exemple mettre un fond orange, par exemple, et ça permet juste de changer. Tu peux aussi le faire sous forme de dégradé avec une image, mais ça, on le verra dans une autre partie. Et puis c'est assez moche. Ouais, exactement. Et maintenant, euh, si j'ai envie de sauvegarder mon fichier... Ok, alors maintenant, si tu veux sauvegarder ton fichier, tout simplement, donc tu vas dans Fichier, Enregistrer sous, ici, Parcourir, comme ça, ça t'affiche tous tes dossiers, et tu peux aller, bon, bah alors on va prendre par exemple ici, donc le bureau, hein, le bureau, ici tu mets ton titre, et tu l'enregistres. Alors n'oublie pas, si jamais tu veux vraiment être sûr que ce soit lisible de partout, tu peux l'enregistrer donc sous le format PowerPoint qu'on a vu ici, ou sous le format PDF, qui est vraiment lisible de partout, que tu trouves juste ici, et du coup ça va l'enregistrer euh, sous la forme d'un PDF, et du coup ce sera vraiment lisible de partout. A few later. Bon Alexandre, j'ai suivi tes conseils, et regarde, j'ai réussi à faire une diapo, dis-moi ce que t'en penses. Ok, alors déjà, on, on voit que ton fond est, est jaune, fluo, euh, et que tu écrit en bleu par dessus donc déjà tu as quand même déjà utilisé deux couleurs assez flashy sur, euh, sur, la, première, sur la première diapo donc c'est quand même pas terrible terrible il euh, faut quand même rester relativement sobre dans les présentations il faut être cohérent il faut vraiment respecter un certain code couleur alors maintenant je vais regarder la deuxième diapo que tu m'as faite ok alors là on peut voir déjà que tu as changé de fond entre la première et la deuxième diapo donc c'est quand même quelque chose qui est pas très très recommandé ensuite là on peut voir que ton titre tu l'as écrit quand même relativement petit, donc là si on regarde, c'est en taille 26. Euh, il faut savoir que la police minimum sur une diaporama pour que ce soit lisible depuis un rétroprojecteur, c'est au moins taille 30. Or là, on parle en plus d'un titre, donc un titre, il faut vraiment augmenter la taille. Ensuite là, on voit que tu as utilisé les puces, alors c'est une très bonne idée. mais Alors déjà, il y a un premier souci, c'est que tu as utilisé différentes puces pour parler des, de la même chose. Donc il faut vraiment que tu restes sur le même style de puce. Et en plus de ça, il nous a quand même mis 8 puces. 8 puces, c'est vraiment beaucoup trop. Il faut vraiment rester sur 6 max. Ensuite, euh, au-delà de cela, la première puce, la phrase est beaucoup trop longue. Et en fait, il faut vraiment limiter le texte au maximum. En fait, en dehors du titre et du contenu de chaque puce, il faut quasiment pas mettre de texte. Le texte est vraiment à proscrire. Et ensuite, une dernière chose, tu as utilisé un fond bleu marine et là, tu as écrit en noir dessus. Alors là on peut à peu près distinguer le contenu mais sache que sur un rétroprojecteur il faut absolument bien marquer le contraste entre le fond et l'écriture au-dessus sinon c'est vraiment illisible. Ok et sachant tout ça, qu'est-ce que tu me proposes comme solution Alors maintenant je vais te montrer moi ce que j'aurais fait comme diapo en reprenant le, le contenu que, que tu nous as fait, donc voilà alors pour la présentation donc on rappelle que tu avais fait ça, on peut partir sur un truc simple comme ça donc ici en fait moi j'ai tout simplement utilisé la création, un thème de fond. Voilà, C'est un peu euh, ardoise Avec un titre en blanc Dans une certaine police En taille 54 Donc au moins c'est bien visible Et ensuite pour reprendre celle-ci Alors j'ai choisi de centrer le titre L'écrire en police 44 Assez grand Toujours le même, le même fond Assez simple Et de replacer tes idées Donc j'en ai sélectionné que 4 Il va falloir que tu sois plus concis dans tes idées Et que tu les regroupes Soit tu nous fais tout simplement deux slides Une première avec tes 4 premières idées Une deuxième avec tes 4 autres il voilà. faut vraiment que tu choisisses entre les deux, il n'y a pas de meilleure solution. Ensuite voilà, on voit bien que j'ai écrit en blanc sur le fond noir, donc c'est quand même bien lisible de loin. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ta présentation. Donc maintenant, j'espère que tu as bien compris. Alexandre, je vais avoir besoin de toi une nouvelle fois. On m'a demandé de réaliser une présentation et du coup un PowerPoint. Et je vais avoir besoin, on a encore de, de conseils de ta part pour connaître les, les règles à respecter, comment bien structurer mon diaporama peut-être insérer des images, gérer les transitions pour que ça soit clean. Ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un prochain tutoriel et on va vraiment voir comment faire un diaporama d'une manière bien plus professionnelle. Donc aujourd'hui, on a vu les bases. Là, on va commencer à avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc maintenant, on peut se dire à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.